Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 326 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Love. Et on peut jouer avec la manette. Ok. Oh putain, sensibilité de ouf. Option. Je suis obligé de me reculer, j'arrive pas à lire Love. Window way, window wheel, window wait, full screen. Ah bah non je suis en full screen. Bon bah tout play. Presse bouton 1 to jump. It's is a serite press button 2 to leave a respawn point. Ok et ben on va commencer à jouer, main menu, start, euh, easy mode, you have unlimited life but your score is severely upbred, yolo mode, only live once, 100 live, 16 levels, and unlimited checkpoint, ok, et ben c'est parti, on est dans un jeu qui s'appelle Love qui avait l'air joli, Avec une nez et puis en fait qu'il est pas du tout. En fait il va falloir que j'apprenne à sauter Oh va être facile Oh putain le fils de pute Oh le fils de pute Je sais pas comment faire un checkpoint. Presse bouton 2. Ah c'est comme ça que je fais un checkpoint. Ça veut dire que si je meurs là, je peux aller là. Ok. J'ai plus que 95 hein. Ça évite de tout recommencer quand même. Putain. Alors c'est pas fluide du tout le jeu. C'est très ta. Donc j'espère que sur la vidéo ça se verra pas trop trop. Vous imaginez vous le faites en mode, en mode survie de ouf ce jeu. Vous avez une vie. Mais c'est bien, je suis une limitée de checkpoint, ça c'est cool. Oh putain, ah non, il aurait fallu que je revienne à mon checkpoint, putain j'ai appuyé, sur... appuyé pour refaire un point de checkpoint alors que je l'avais... Et je peux me suicider quand j'ai envie pour revenir au checkpoint. Allez, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Donc je fais des checkpoints et... Je fais des checkpoints. Ah putain non On va y arriver. Niveau supplémentaire j'imagine, c'est pas la même musique, ça va se complexifier je sais pas pourquoi. Vous imaginez si j'avais qu'une seule vie On les perdre tour de bras, bordel Merde On va sauvegarder là. Non plus. On sauvegarde ici. On sauvegarde ici. <rire> euh, là. Voilà. Ok, faut pas que je les touche. Je crois que c'était le bonus. Mais non, pas du tout. de con. Hop on a encore changé de décor. Oh putain non yop yep, yep, yep, yep. c'est un truc de jeu. ce jeu c'est fait pour les gens qui kiffent se prendre la <rire> tête j'aurais dû faire un checkpoint on a des checkpoints en unité. J'ai que ça envie. Hein. On se retrouve dans un charge... ah. On se retrouve dans une sorte de Super Mario là. Avec yop yop D. Et... C'est sérieux là, j'avais pas mis un checkpoint. À la moindre difficulté traversée, il faut un checkpoint. Là par exemple, tu vois. Là, ici, là. Oh, même là, tu vois, j'en mets un. Là aussi. Là. Et là aussi. Oh putain, faut pas juste trop. -là. là, ici, à cet endroit là. Euh, ici. Là. Oh. Et. C'est pas fluide du tout ce jeu. Il est très moche. Ah Il n'aime pas l'effet le, que ça fait dans la fenêtre quand ça On a l'impression que, que c'est le jeu qui rame alors qu'en fait c'est l'effet pixelisé qui fait qu'en en fait on croirait que Ah Il faut, avoir, il faut avoir les deux pieds par terre pour pouvoir sauvegarder allez on continue hop, hop, hop, hop, hop, hop. Hop. on sauvegarde ici hop. ah non on peut pas sauvegarder deux fois de suite hop. enfin on peut pas sauvegarder ici hop ici hop hop, hop ici hop. ça descend... Oh, yo. C'est tranquille. Yo. Yo. Yo, pour l'instant c'est tranquille. Je vois pourquoi ça pue, ça va puer la, la difficulté. Oh con. j'ai entendu là mais j'aime bien le principe en lui-même est bien contamination warning si non je meurs on est d'accord c'est jamais hein. oh putain goutte d'acide que je me suis pris dans la tronche yo ok je suis mort ok je suis mort Donc, on se regarde ici. Voilà, voilà. Oh putain, j'ai touché. Et c'est parti. Alors, où suis-je je, je ne sais pas. Ah oh, les plateformes qui se barrent. <rire> J'imagine que c'est le genre de plateforme où je peux pas m'arrêter. Comment je suis pas pressé? Ah oui, d'accord, je suis en train de me dire. Classeur. On est arrivé, il me reste 36 vies, il me reste 36 vies, je vais y arriver. Sauvegarde ici. Sauvegarde ici. Ah oh non La sauvegarde. J'ai plus aucun, aucun repère. Oh non, non, ah oh non, j'étais presque arrivé. You, you, you, you, you. jeu de psychopathe. Il y a des gens qui kiffent faire des jeux de psychopathe comme ça. Oh putain je regarde. Oh putain je regarde. Oh mon dieu que ça pue la merde. Ça commence à sentir la merde. Oh putain violent. Je, je pense qu'on va. Je vais faire la vidéo jusqu'à que j'ai plus de vie. Jusqu'à ne plus en avoir. Ça va, ça me touche mais ça me touche pas donc ça Il y a une hitbox qui, what the fuck. Moi ça a le mérite d'avoir beaucoup d'animation. Putain, qu'est-ce que je suis très mauvais Je suis très très très très mauvais. Qu'est ce que c'est ce bordel là Ok, on est passé au niveau suivant. Yo <rire> Ok. Ok. Je suis très mauvais. Oh putain, je regarde. <rire> OK, je suis très mauvais. Je suis très très très très mauvais. Oh putain, je suis très très très très très très, très mauvais. OK, je suis très très, très mauvais. Est Ce qui descend en même temps que nous, du coup ça donne un, ça donne un air à la con. <rire> c'est bien ce qu'on peut pas sauvegarder, ça c'est putain de plateforme qui saute. Moi, est-ce que c'est ce vie hein. Je suis dans la merde quand même. 14 vies. Sinon, il y a le mode Yolo à tester, aussi. Hein, le mode Yolo mode. La vie est trop courte. Ah. <rire> de Ah. C'est le genre de truc sur lequel tu passes ta vie. Divi, est-ce que je vais arriver à finir ce level avec mes Divi qui restent 9 vies. J'ai autant de vie qu'un fucking chat, putain Qui perd ses queues Je perds mes vies. Oh oui Ah oh ouais, checkpoint Oh tada d'où Ok, donc là c'est de la pure. C'est du, pur, du pur freestyle, mais je pense que je vais jamais y arriver. Il me reste une vie. Voilà, c'était du pur freestyle. C'était du cristal et vous avez compris que ça devenait de plus en plus hardcore Et, et puis voilà, est-ce on peut revenir Non. Voilà, on était sur Love by Fred Wood, voilà, il a mis son nom le mec. Et donc c'est assez sympa, euh, je vais y rejouer je pense, histoire de rechallenger les 100 lives, voir un petit modulo, histoire de pouvoir faire ce qu'on veut. Parce que je veux. D'ici là, je vais vous dire de vous porter bien. On va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Euh, D'ici à portez-vous bien. N'hésitez pas à partager, à commenter et à me dire ce que vous pensez de ce jeu-là. du coup. Euh, dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner euh, pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Stage One et découvrir un autre jeu. Salut